Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester la peinture acrylique de Daler Roney. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture, je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube chaque mercredi, une vidéo technique. Alors pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, puis de cliquer sur la petite cloche. Voilà, comme ça vous serez avisé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Vous êtes très nombreux à poser des questions techniques auxquelles nous répondons, Linda et moi, tous les samedis. Et parmi ces questions, il y en a plusieurs il y en a même pas mal sur le matériel et notamment euh, sur les différentes marques et différentes gammes de peinture. et justement je me souviens plus qui mais quelqu'un nous a demandé euh, ce que je pensais de cette peinture là la peinture euh, de d'ailleurs d'elle pas facile à dire Ronny, Parce que c'est une marque euh, anglaise voilà et alors donc moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé avant c'est Peut-être que j'ai eu un tube comme ça, euh, dépareillé de cette marque-là quelque part dans mes, dans mes boîtes de peinture. J'en ai peut-être utilisé sans spécifiquement vouloir utiliser cette marque-là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va la tester. On va regarder ça ensemble, comment est-ce qu'elle fonctionne, son opacité, sa charge de pigment, tout ça. Et à la fin de cette vidéo, donc après le test, je vais vous faire une petite démonstration, c'est-à-dire que je vais l'utiliser dans la réalisation d'un tout petit tableau, quelque chose de vraiment très rapide. Oui. Voilà, donc on va commencer à regarder un petit peu cette peinture. Puis, euh, juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour télécharger euh, le e-book. Euh, C'est entièrement gratuit. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, servez-vous. C'est gratuit. Un e-book sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que si vous ne euh, recevez rien, une fois que vous avez rentré votre email, allez voir dans les spams. Essayez de voir dans les spams si des fois vous n'auriez pas reçu le lien pour aller le télécharger, parce que ça peut arriver. Et si ce n'est pas dans les spams, si vous ne recevez rien, n'hésitez pas à nous écrire. Hein, vous allez dans milonaracademy.com et vous avez un lien pour le, nous contacter. Puis là, vous remplissez le formulaire pour nous dire « je n'ai pas reçu mon email, je n'ai pas reçu le... » Le lien pour télécharger le e-book, alors n'hésitez pas à l'écrire là. C'est là qu'il faut l'écrire, euh, pas dans les commentaires euh, sur Facebook ou autre, parce que euh, je vous avoue que je ne les lis pas tous. Par contre, les, co les, les courriels, les messages, tout ça, ça on les lit, euh, c'est certain. Voilà, donc comme ça, ça c'est dit. Alors c'est parti, nous allons tout de suite découvrir cette fameuse peinture, cette marque de peinture que je n'utilise pas principalement. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors voilà, donc, euh, Daler, Ronny. Cette marque de peinture, euh, tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que cette marque de peinture fait de l'acrylique, de l'huile, des aquarelles, de la gouache, des encres, des encres pour la calligraphie, des encres pour la peinture, pour l'impression, euh, euh, il y a des marqueurs aussi, donc ils font beaucoup de choses et euh, pour tester effectivement, le mieux pour moi c'est toujours la peinture acrylique parce que ça sèche plus vite. Et on avait, je pense que c'est ça, on m'avait demandé euh, qu'est-ce que je pensais de cette peinture acrylique. Alors j'ai acheté celle-là. Voilà. Alors, comme toujours, comme toutes les, toutes les marques, nous avons. Euh, oui, c'est fabriqué en Angleterre, United Kingdom. Ça vient d'Angleterre. Euh, toutes les marques de peinture euh, fabriquent plusieurs gammes, dans l'huile comme dans l'acrylique. Et dans l'acrylique, alors, il y a l'encre calligraphique. Ok, c'est bon, c'est de l'encre. Il euh, y a l'acryla euh, artiste acrylique, l'acryla qui est vraiment, je pense, c'est la, la gamme de peinture la, euh, la plus professionnelle, euh, la plus chargée en pigments. Il euh, y a d'autres encres aussi, FW acrylique encre, les, euh, les encres euh, perlescentes aussi, euh, euh, l'acrylique graduate, alors ça c'est pour les, euh, les étudiants, pour les écoles. L'acrylique Simpli, qui est une gamme, on va dire, la gamme de base. La Système 3 acrylique, voilà. Ça, c'est comme la Heavy Body, la haute viscosité. Il euh, y a la... Euh, Quoique non, en fait, la Système 3, c'est la... On va dire, c'est l'acrylique de base, parce qu'il y a aussi la Système 3 Heavy Body. Il euh, y a la Système 3 Ancre acrylique. Et la Système 3 Screen Painting, qui est pour faire vraiment... Printing, pardon, qui est pour faire les... Euh, euh, la peinture le, le, on va dire, euh, mon Dieu, euh, ça m'est sorti de la tête. Vous savez, lorsqu'on fait de la, de la teinture de tissu là, avec des, des pochoirs là, ces choses-là, euh, mon Dieu, du batik et des choses comme ça. Voilà. Euh, excusez pour la, la perte de mémoire. Voilà. Donc ici j'ai, euh, ben, la, la gamme système 3 acrylique, qui est quand même la gamme, on va dire moyenne. Voilà, la medium. Hein. C'est pas la heavy body, c'est pas non plus la simply. Ok. Alors j'ai acheté cette boîte, comme d'habitude, euh, quand je fais euh, des tests et des essais, je vais acheter plutôt euh, un ensemble, hein, c'est plus facile. Bon, elles se sont un peu déplacées, nous allons voir qu'est-ce que nous avons ici. Au niveau des couleurs, je vais peut-être les replacer un petit peu différemment que comme elles étaient à l'origine, je ne sais pas, voilà, quelque chose de logique. Euh, ici, au niveau des couleurs, bon, j'ai le blanc de titane, le jaune citron, le jaune cadmium. Euh, euh, jaune cadmium, il euh, n'y a pas marqué pâle, moyen, non, il n'y a rien, jaune cadmium tout simplement, you, alors c'est nuance 2, rouge cadmium, you le crimson, l'ocre jaune je vais le mettre à l'endroit le vert, nous avons ici alors je la découvre en même temps que vous l'émeraude, l'ultramarine le burnt umber, la terre d'homme brûlée et le noir euh, de Mars ah, une gamme euh, tout à fait ordinaire. Tiens, on a deux bouchons blancs, le reste sont des bouchons noirs. Sûre, sûrement qu'ils ont changé en cours de route le, leur forme et leur, euh, leur couleur de bouchon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors j'ai été voir sur leur site internet, euh, je pense qu'il n'y a que la Kryla artiste acrylique euh, qui est donc la, la peinture pour les artistes professionnels, euh, dans laquelle il y a des vrais cadmium et des vrais cobalt. Sinon, toutes les autres gammes, dans les couleurs, c'est toujours des teintes de cadmium, des teintes de cobalt, euh, des teintes de, de jaune de nappe aussi, par exemple. Euh, ce sont des, des mélanges de, de couleurs euh, pour réaliser équivalents d'un cobalt ou d'un cadmium qui, eux, sont, on le sait, euh, cancérigènes et sont plus chers à l'achat aussi. Voilà, donc ce sont des nuances de des teintes 2. c'est bon donc voilà. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour tester cette peinture aujourd'hui ben, On va voir comment est-ce qu'elle est pigmentée, quelle est sa couvrance, son opacité et aussi sa viscosité. Et ce qu'on pourrait faire, on pourrait la comparer par exemple avec un tube de peinture golden. Alors nous allons tester chacune des couleurs qui se trouvent ici. Pour commencer, ben, je vais les mettre sur la palette. Voici le blanc. Je trouve, euh, d'une part, la, la viscosité, un petit peu, lorsque je sors la peinture du tube, elle est un peu molle. Elle a l'air assez transparente, assez molle, comme ça. Au A euh, la première vue, euh, je ne me retrouve pas avec une peinture de qualité, euh, bien sûr, comme la Golden ou la, la, la Heavy Body, hein, c'est certain, là, de, de Liquitex, par exemple. Mais il faut dire aussi que ça n'est pas la... La grande gamme non plus de d'Eleroni, alors euh, sûrement que là, quand j'ai acheté ça, je n'avais pas la possibilité de, de prendre la Heavy Body, il n'y en avait pas. Je n'ai pu prendre que celle-ci. La System 3. Puis je trouve que c'est bien aussi de, de tester les, euh, les gammes moyennes parce que pas tout le monde a euh, la possibilité d'acheter des des hauts de gamme, hein, la peinture la plus chère je vais continuer par ici en bas pour l'interdome brûlé et le noir d'ivoire Voilà, toutes les couleurs sont là. Alors, j'avais un petit avertissement dans la boîte. Il y avait écrit, euh, nous mettons à jour nos tubes. Nous sommes désolés que ce, de, ce set contienne une combinaison d'anciens et de nouveaux tubes, mais la couleur à l'intérieur est toujours la même. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait... Euh, deux bouchons blancs et le reste, c'est des bouchons noirs. Là, je vais mettre ici dans ma golden blanche, hein, euh, titanium white, puisque nous avons ici du blanc de titane. Je vais en mettre un petit peu ici. Le blanc à côté du blanc. Au moins pour le test d'opacité, parce que pour la viscosité, on voit de suite que elle est beaucoup plus épaisse. Alors le test va être simple, je vais appliquer une, chaque couleur de peinture ici pour un petit peu leur... Vous euh, voyez, je prends du blanc de titane, je charge mon pinceau de manière normale. Je vois un petit peu euh, la longueur. J'ai comme une couleur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais peut-être y aller plus à la verticale, ça sera peut-être mieux de gauche à droite. Alors là, vous voyez, si vous voulez, bon, ça ne se voit pas trop blanc sur blanc. J'ai parti mon coup de pinceau d'ici. Il a commencé à se décharger à partir d'ici. Puis je suis arrivé jusqu'ici. Elle est quand même... Donc, vu qu'elle n'est pas très euh, euh, épaisse au niveau de la viscosité, bien sûr, elle va s'étendre certainement un petit peu plus longtemps, comme ceci, vous voyez. Vous voyez, c'est a commencé à, se, à manquer de peinture à partir d'ici. C'est très bien au niveau de l'application. La, de Lorsqu'on va faire de la peinture, si elle est assez couvrante, c'est très intéressant d'avoir une peinture comme ça qui se décharge euh, aussi lentement, hein, si vous voulez, qui, qui en laisse autant. Alors, vous voyez, le rouge est un petit peu plus épais, légèrement plus épais. Vous voyez, il a commencé à manquer de peinture plus tôt, avant. Alors le cramoisi, euh, ouf, il, il ressemble peut-être plus à, à, à magenta un magenta qu'un cramoisi. Hein, parce qu'il est un vrai cramoisi serait beaucoup plus foncé que ça. Voilà. Alors c'est sûr que euh, c'est pas scientifique. Hein, je ne suis pas certain de prendre exactement la même quantité de peinture à chaque fois. J'essaye en tout cas. De bien charger mon pinceau, mais que d'un seul côté bien sûr. Voilà, on continue. Le vert. Le vert émeraude. Vraiment, dès que la peinture est un peu épaisse, c'est ça que ça fait. Ça, ça, il, il en manque assez tôt. Il m'en reste trois. Je vais voir la place. Oui. Le bleu outre-mer. Je charge bien quand même. Hein. J'essaye de charger toujours de la même manière mon pinceau. De peindre toujours avec la même vitesse. Je sèche bien mon pinceau entre chaque couleur pour pas qu'il reste de l'eau dedans, qui pourrait changer la, changer la donne. Allez, je vais en reprendre un peu là, j'ai un petit peu manqué mon coup. Bon, bon voilà, je suis parti un petit peu trop croche. Hein, la terre d'homme a brûlé. Euh... On a une épaisseur quand même importante, le noir de Mars ici, on va voir ça. L'appui aussi du pinceau sur la toile est toujours le même. J'ai une toile qui est vraiment pas très lisse, une toile quand même assez rugueuse, qui a été recouverte de, de couches de gesso, puis un petit peu poncée. Je vais faire pareil maintenant avec mon blanc de golden. à côté du noir, sur le bord de la toile ici ah ouais ici j'ai commencé à manquer de peinture ici, vous voyez parce qu'elle est vraiment très épaisse là, vraiment très très épaisse alors ça se voit certainement pas regardez ce que je vais faire je vais teinter un petit peu mon blanc on va mieux le voir comme ça je vais mettre un tout petit peu de bleu dedans voilà, c'est trop peu pour que ça change sa viscosité Je vais refaire le test à côté du blanc, à gauche, ici. Là, j'en ai un peu plus jusqu'ici, vous voyez. Alors, ça se peut que j'en ai plus mis sur le pinceau, mais bon. Ce sont des belles couleurs. Ce sont des, des beaux pigments, des couleurs bien vives. Sauf que le rouge ici, ils appellent ça du cramoisi. Cramoisi, mais c'est plutôt, un, moi je dirais, un magenta. Ça ferait une belle couleur de magenta. Le pigment utilisé, c'est du PR122 et du PR5. Vous voyez alors que l'autre rouge ici, c'est du PR12, celui-là ici. Naphthol Red. Vous voyez, il appelle rouge de cadmium, euh, teinte de rouge de cadmium, puis c'est du naphtol red. Alors voilà. Vous voyez comme quoi les, les appellations des tubes versus les pigments, ça fait des grosses différences. On va de suite tester l'opacité en passant par dessus cette, cette bande noire. Là, je reprends le blanc de titane. avec une touche, relativement bien chargée quand même le jaune citron alors là aucune surprise je m'y attendais les jaunes généralement sont toujours très transparents même si on charge bien le pinceau Vous voyez, c'est quand même très transparent Généralement, les rouges sont aussi transparents. Et bientôt, nous allons passer à la démonstration avec un petit paysage. Je vais peindre avec cette peinture un peu comme si c'était comme je peindrais avec ma peinture habituellement. Et je vais devoir m'adapter à sa transparence, son opacité, sa viscosité, sa pigmentation. Souvent, lorsqu'on change de peinture, c'est ça qui arrive, on perd nos marques. Vous voyez, le bleu outre-mer, est transparent aussi, mais vu qu'il est foncé, donc euh, on a l'impression qu'il couvre plus le noir. C'est pas qu'il couvre plus, mais c'est que la couleur est proche. Ça se ressemble un petit peu. Attendez, là, je n'ai un peu trop. Voilà, dans mon brûlé. Eh bien, dis donc. Il y a vraiment du mal à s'étaler, celui-là. J'étais hein? obligé de passer deux coups. Et le noir, alors noir sur noir, bien sûr c'est un petit peu inutile de faire ça, parce que même si c'est transparent, ben, ça cache le noir. Mais on voit qu'il est opaque aussi, puisqu'il a bien caché le blanc là-haut. Je vais prendre ma golden blanche, je vais la mettre ici, à côté du blanc. Les blancs de titane sont généralement toujours assez opaques. Je vais venir mettre une deuxième couche. Si ça a eu le temps un petit peu de sécher, sur un côté ici. Vous voyez. La deuxième couche de blanc a vraiment complètement caché le noir. Bon, le jaune n'a pas vraiment... Il faut vraiment que j'en met très épais pour avoir un petit peu plus d'opacité, mais quand même. Vous voyez, il vous montre comment comme j'en mets quand même très épais. Donc, on arrive à peindre, mais... Euh, Ça va, c'est une bonne peinture pour son, sa gamme moyenne, la médium. Euh, c'est vraiment bien, c'est très bien. Je trouve qu'on devrait arriver à faire quelque chose d'intéressant avec ça, sans trop s'embêter, parce que une deuxième couche couvre bien. C'est tout ce qu'on demande à une peinture acrylique, hein, c'est qu'on puisse peindre comme on souhaite à la deuxième couche. Ouais, L'ocre jaune, aucun problème, il est vraiment très euh, très opaque. Ah, deuxième couche, le verre Moro, est parfaitement couvrant. Tout va très bien. sur le noir bon je le fais mais ça sert comme à rien voilà donc ce test on va dire de base nous en nous en apprend un peu sur cette peinture système 3 d'ailerroni oui, vous voyez que par exemple celle là ils l'ont déclaré comme semi opaque oui, il y a le, le petit pig, pictogramme ici à côté du numéro tandis que sur celle-là ils n'ont pas mis le pictogramme alors c'est sûrement que ça c'est les nouveaux modèles ça c'est les anciens je suppose du moins j'espère qu'ils n'ont pas retiré le pictogramme euh, ici nous avons Le pigment qui est écrit ici, comme ici c'est un PY3 et PG7, donc c'est du vert et du jaune. Euh, c'est ça, euh, bon. Et ici nous avons euh, PY42, iron oxyde, et puis là je ne vois pas marquer la transparence, hein. Non, c'est ça. Sur les anciens tubes, si c'est les anciens, ceux-là, eh bien, ils ne marquent pas l'opacité. Alors que sur ceux-là, ils marquent l'opacité. Sur les nouveaux. Vous voyez, comme le jaune, c'est marqué transparent. Le jaune citron, euh, c'est marqué semi-transparent. Le blanc de titane, c'est marqué opaque. Vous voyez le pigment ici, là. Donc, euh, semi-transparent, euh, euh, opaque, semi-opaque, transparent. Voilà les trois euh, sortes qui sont écrites ici. Alors, on va passer de suite à une petite démonstration, pourquoi pas On va voir ce que ça va donner. Dans l'application. Alors, je vais faire une petite démonstration, quelque chose vraiment très simple, un petit coucher de soleil, quelque chose de très ordinaire et surtout de vite fait parce que je ne veux pas y passer trois heures non plus de suite. On va faire un horizon comme ceci. Vous voyez Ça aide du ruban à masquer comme ça pour faire une ligne d'horizon assez droite, Est ce qui me permet de travailler plus vite aussi. Donc je pourrais, alors là voilà, les couleurs que je vais utiliser seulement, euh, le blanc de titane, le jaune de citron, le jaune de cadmium, le rouge, euh, le cramoisi, le bleu outre-mer et la terre d'ombre brûlée. Coucher de soleil bien sûr, hein. c'est plus simple. On va mettre notre soleil par ici. Voilà, ce qui me permet de tester un petit peu cette peinture au niveau des dégradés aussi. Alors je ne vous cacherai pas que faire des dégradés, euh, c'est assez facile lorsque euh, on peint une petite surface, ça c'est certain. Je vais commencer déjà à rajouter un petit peu de rouge pour faire mes orangés. Je vais nettoyer mon pinceau de manière à venir arranger mon dégradé sans que le rouge soit toujours gagnant et que mon jaune devienne tout rangé, tout rouge. Voilà. Puis je peux toujours revenir avec du jaune ici en réépaississant. Le jaune, vous voyez, la peinture est fraîche, on peut refaire des dégradés, des mélanges intéressants. Je vais même rajouter un peu de jaune dans ce rouge-là. Voilà, pour l'adoucir un petit peu. mon pinceau, je reviens encore dans des jaunes, voilà. alors c'est une couche, hein, c'est sûr que si on veut obtenir un super beau résultat, il faudrait deux couches, trois couches, quatre couches, etc. selon les endroits puisqu'on est en acrylique et que ça sèche très vite. On peut se permettre un grand nombre de couches de peinture aussi. Moi, je reviens encore avec du plus pâle ici, parce qu'après il va y avoir mon soleil ici. Voilà. Un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, un petit peu de marron, un petit peu plus de rouge. Alors, dès qu'on introduit de la terre d'ombre brûlée, notre couleur a tendance à verdir. C'est pour ça qu'il faut mettre quand même du rouge. Bon, allez, sinon... À côté, à l'opposé du soleil, on peut foncer un peu plus. Bon, mais c'est quand même, c'est bien, c'est une bonne peinture. C'est sûr que avec ma Golden, j'aurais eu plus de, de sensations, plus de plaisir. Là, je subis un petit peu. Euh, un manque de couvrance, un petit peu, légèrement. Euh, mais c'est bien, c'est bien quand même. Ouais, je suis bien mon pinceau, je le nettoie bien à chaque fois, je reviens ici. Et on va essayer de fondre encore un petit peu ces teintes-là. toile a un petit pli ici on le voit ici aussi c'est pas trop dérangeant on va laisser le soleil comme ça pour le faire bien rond mais ça suppose une légère brume c'est bien c'est très bien comme ça voilà donc là mon ciel est fait hein. On va dire, pour cette démo, euh, un vrai tableau, je passerai plus de temps dessus. Je laisserai sécher, je mettrai une deuxième couche. Hein. Fait que là, euh, je vais faire la ligne d'horizon ici. Mais euh, je risque de, de l'abîmer, donc... Euh, je, il faudrait que je mette le ruban à masquer sur le ciel, mais il n'est pas encore sec. Fait que je vais commencer mon eau par en bas, tranquillement. Je vais préparer comme ben, un peu comme une, une couche de fond. Je vais tout faire avec le même pinceau, tiens. Je vais prendre mon roux, non, mon bleu bleu, j'allais dire mon rouge dans le bleu. On va mettre un petit peu de blanc. Un petit peu de rouge. On va faire une petite base, un petit peu mauve ici, voilà. Voilà, c'est là où on s'aperçoit que, bon, peut-être, euh, on aurait mais avoir euh, quelque chose qui s'étende un petit peu mieux. Vous voyez alors euh, ça prend bien sûr un petit peu plus de temps c'est pas grave on a le temps on aime ça la peinture hein, on le fait avec plaisir alors on ne compte pas le, les heures le temps qu'on passe dessus quand on aime quelque chose ça me permet de, la, de recouvrir tranquillement ma toile pendant qu'on fait ça, ben, on discute. Là, je vais aller plus rouge, ici, là, le côté gauche en haut. Alors, les couleurs d'un coucher de soleil, hein, c'est très variable, hein, ça dépend comment est-ce que l'eau est réfléchissante. Pourquoi c'est bleu ici et puis c'est rouge là-haut Eh bien, c'est parce que les reflets dans l'eau peuvent très bien refléter le ciel qui se trouve beaucoup plus haut, beaucoup, beaucoup plus haut là-haut et qui, lui, contient du bleu. Je me souviens d'une photo que j'ai faite euh, quand on était au goud justement, euh, à Marseille. là. Il y avait beaucoup de, de bleu dans l'eau. C'est incroyable. Alors que j'avais un beau coucher de soleil en face. Et pourquoi Eh bien, parce que, justement, euh, j'avais zoomé sur ma photo. Donc, j'avais le très, très bas du ciel... Et si on avait eu le ciel un petit peu plus haut sur la photo, ben on aurait très bien vu qu'il y avait du bleu. voilà. Mais c'est seulement le bas du ciel qui était orangé. Alors là, vous voyez, je m'amuse. J'étends la peinture pour que, <rire> pendant ce temps-là, ça sèche là-haut. C'est juste ça. Je voulais gagner du temps un peu. Ça va être assez sec peut-être, juste pour légèrement protéger ma ligne d'horizon, légèrement, Voilà. Et si j'avais voulu faire ça super bien, ben j'aurais mis du, du médium à peindre aussi pour éviter que ça, ça passe dans les pores de la toile. Voilà. Là, je vais pouvoir m'amuser maintenant à mettre bien du rouge ici. Bon, ben voilà, euh, au niveau euh, test et technique, bon, c'est bien. C'est une bonne peinture, moi je vous le dis, euh, oui, on peut on peut bien s'amuser avec ça sans aucun problème. C'est très intéressant. Je vais mettre un petit peu de vert légèrement dans le bleu, parce que là il est vraiment trop, trop bleu. Je vais prendre de, du jaune euh, citron pur un petit peu comme ceci là, ça verdit très légèrement, ce côté-ci un peu, avec un petit peu de blanc ça va donner plus d'opacité, on aurait pu avoir un bleu phtalo, ça aurait été très intéressant aussi de ce côté-ci. C'est trop, je vais revenir un petit peu de bleu avec du blanc. Putain. Avec du bleu, du rouge, on va faire du très très très foncé. Voilà, presque noir là. En mettre surtout là où il va y avoir du soleil, de la lumière, des ombrages très foncés pour créer, pour générer un beau contraste, et voilà. Là, vous continuez d'enlever le, le blanc de la toile aussi. encore les petits points, vous savez c'est une toile comme je vous ai dit qui est très euh, texturée j'alterne les foncés, les pâles, une touche horizontale pour générer un petit peu la, la texture d'un petit clapotis, c'est pas une grosse mer, il n'y a pas beaucoup de vagues Bon, je vais arrêter ça là, parce que on passerait des heures là-dessus. Hein. Quand on prend du plaisir, on n'arrête plus. Voilà. Là, je vais faire mon reflet du soleil dans l'eau. Un petit peu de blanc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Quelque chose d'assez pâle, comme ça. Alors, je suis obligé d'en mettre assez épais parce que ça n'a pas eu le temps de sécher. j'exploite un peu la texture de la toile je n'appuie pas mon pinceau je fais juste glisser dessus je reviens un petit peu plus orangé, un petit peu plus foncé pour aller même un petit peu plus loin par ici Hop. pour l'instant ça suffit on va prendre beaucoup beaucoup plus blanc. Un peu de jaune citron. Un petit peu de jaune. J'ai trop mis de jaune, j'aurais mis plus de blanc. Là, ce sont vraiment quelques petites brillances. Alors je vais juste. Vis-à-vis -vis où est le soleil exactement. Je pense que ma, mon pinceau, il y avait trop d'eau dedans. Mal essuyé. Voilà. Voyons quelque chose de très très pâle. J'ai le pinceau. Je retire le adhésif. Hein je suppose que vous connaissez tous euh, Bob Ross vous savez qu'est-ce qu'il fait à la fin il dit soyons fou, puis euh, il fait quelque chose de très très gros en avant de son tableau je vais faire pareil, je vais prendre de la terre brûlée, un petit peu de bleu outre-mer pour me faire un noir très foncé Rajoute un peu de rouge pour apporter l'ambiance euh, d'un coucher de soleil puis là on peut y aller pour Faire un avant-plan de, de rocher. Et qui vient générer un contraste. Je m'excuse de s'abrier un petit peu à la caméra parce qu'il y a des projecteurs. Et je vais vous montrer l'image du tableau quand ça va être terminé voilà quelques rochers encore ici Ici. et à ce moment là des traits foncés comme ça aussi peut-être à peine un petit peu moins il faut quand même Venir en mettre encore dans la mer, surtout ici où les brillances il y en a moins parce que c'est un contre-jour. Voilà. Alors vous voyez, j'étais obligé quand même de peindre dans le frais, toujours, toujours dans le frais. Pour faire des dégradés, des fondus, c'est bien, ça va, c'est agréable, mais pour d'autres moments, c'est un petit peu plus difficile. Parce que j'ai fait une petite toile, c'est une petite surface, ça sèche très vite. Hein. On va mettre quelques petites touches là, tiens. Des petits reflets. Colorer un petit peu plus le tableau, puisque on fait de la peinture, on a de la couleur, il faut en profiter. Hein. Voilà donc euh, la photo, euh, maintenant que l'acrylique a séché, ou ça moins, vous pouvez mieux voir un petit peu ce que ça donne. Euh, au niveau du résultat, c'est une peinture express, c'était fait en quelques minutes, sans prendre le temps de laisser sécher, de revenir dessus, euh, comme j'aurais peint normalement si j'avais fait un tableau, mais quand même, euh, ça m'a appris. Ça m'a appris comment euh, fonctionne cette peinture euh, de Daler-Roney, euh, comment est-ce qu'elle est, euh, se manipule euh, donc c'est sûr qu'il a fallu que je peigne toujours avec une certaine épaisseur, je ne pouvais pas trop en mettre trop mince, parce qu'elle a une viscosité qui est moindre par rapport à la peinture que j'utilise habituellement, la Golden, si vous prenez de la Liquitex Heavy Body, et certainement cette marque aussi, Daily Ronny, euh, Heavy Body, ça va être certainement une meilleure peinture, euh, plus épaisse, plus pigmentée aussi, plus opaque, euh, mais ça fait quand même du très bon travail. Si je la compare par exemple à euh, l'Amsterdam euh, de Talens, Royal Talens, l'Amsterdam, ben, moi je préfère celle-là. Je la trouve plus opaque. Je la trouve de euh, peut-être pas de meilleure viscosité, c'est à peu près l'identique au niveau de la viscosité, mais euh, au niveau de l'opacité, je la trouve mieux, ou de la pigmentation aussi. Je la trouve meilleure que la Talens, euh, l'Amsterdam. La, voilà, après ça, on a des... Euh, euh, la PBO, euh, vous voyez, par exemple, au niveau des gammes études, euh, je préfère la PBO à celle-ci. Je la trouve euh, plus au, euh, de meilleure densité, aussi de meilleure viscosité. Je parle de la PBO Studio, euh, qui est une très bonne peinture aussi, je trouve. Voilà, si on cherche des milieux de gamme, on en a beaucoup, il hein, y en a énormément dans les magasins, et c'est bien de, de les tester un petit peu comme ça, et j'espère que ce test... Vous sera utile si des fois vous aviez vous aussi euh, des doutes sur euh, la qualité de cette peinture-là. Voilà, donc euh, j'espère que cette petite vidéo, puisqu'on arrive à sa fin, vous a plu, que ça va vous servir au moins, que ça sera utile. Et euh, n'hésitez pas vous aussi à faire des tests comme ça, amusez-vous, faire une petite euh, nature morte, un petit paysage très simple, Alors, choisir un coucher de soleil parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs, de, de, couleur, de textures, tu sais, comme les feuillages, tout ça c'est un peu plus compliqué, il faut laisser sécher. Mettre les foncés et les pâles parce que sinon tout se mélange alors que là ça m'a permis d'y aller vraiment plus dans le frais. Amusez-vous, faites des tests vous aussi si vous avez l'occasion d'avoir de, des peintures de différentes marques comme ça sans les connaître. Avant de les utiliser pour vos propres tableaux, faites des tests, faites, faites des, petits, des, des petits essais voilà, sur des morceaux de toile comme ça. Hein, vous voyez, c'est même pas de la toile montée, c'est juste un morceau de toile. Alors merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux surtout euh, et euh, à mettre les pouces en haut, les likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi en dessous de cette vidéo dans l'espace de, de commentaires. Et vous savez qu'on y répondra le samedi avec euh, grand plaisir et avec Linda. Alors merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye.